Waters' Witness, le titre de l'exposition, euh, a un double sens pour moi. D'une part, c'est le témoignage que l'eau et les ports sont par rapport à leur ville et les lieux où ils se trouvent donc euh, c'est l'eau qui entend, c'est l'eau qui restitue, c'est l'eau qui, qui garde une trace quelque part avec ses ports et, et leur histoire et d'autre part c'est les personnes, les nous euh, qui allons de port en port et euh, sommes témoins de ce qui s'y passe et collectons les choses à travers l'eau et, et, et ce qui se passe là-bas donc il y a une double dimension à ça et c'est un peu l'idée de départ aussi j'ai beaucoup aimé ce titre que mon ami Remundas Malasoskas va Uh, inspiré uh, parce que ça me oui ça me ramenait à l'hypothèse de départ, de, de, de, qui était de considérer que uh, le port et ce qu'il entoure parle beaucoup de l'intérieur et de ce qu'il a engendré dans les villes qui ont commencé comme étant un port. Et donc uh, voilà, c'est uh, Water's Witness est très précieux pour moi. Alors, entre l'exposition à l'intérieur et l'exposition à l'extérieur, il y a avant tout le lien des matériaux. C'est les mêmes éléments, les pierres, le métal, le compost euh, qui sont encore là, mais qui en, sont en train de dialoguer autrement cette fois-ci. Ça, c'est une première connexion entre les deux choses. La deuxième chose, c'est les sons, c'est-à-dire la composition sonore qu'il y a dans cet espace et aussi à l'extérieur. On la vit et on s'en rend compte différemment. Mais la dimension qui se rajoute dehors par rapport à l'intérieur, c'est que la pièce dehors est en conversation avec son entourage. Et ce que je veux dire par là, c'est que euh, les arbres jouent un rôle essentiel dans la pièce à l'extérieur, dans la mesure où les sons des ports, euh, d'autres sons passent par l'arbre, par un des arbres et sont récupérés à l'extrémité de l'arbre par un micro. Donc on entend tout à travers un arbre. Déjà les pierres ont leur acoustique, le métal a son acoustique, euh, le compost aussi, euh, l'eau aussi. Et donc, on est déjà d'abord en train d'envoyer le son des ports, ou tous les sons, dans ces matériaux et qui passent après dans l'espace. Donc, c'est vraiment cette idée de, de, de son dans un espace, l'espace de la pierre et dans le grand espace. Et ici, c'est un espace qui a beaucoup d'écho ou de réverb. Donc, au début, on était un peu inquiet sur... Okay. Est-ce que ça va être clair ou est-ce que ça va juste créer un brouhaha dans cette chapelle Et, et en fait non, parce que justement c'est cette idée de petits espaces qui sont conjugués dans le grand espace, qui donne une grande flexibilité et en fait la proposition sonore ici est, est très belle et marche vraiment en symbiose avec le lieu et sa nature. Le livre qui vient de sortir, c'est le troisième de la série de, de Water's Witness. Chaque expo, chaque fois que le, le, le, le projet est montré, il y a un port qui se rajoute, l'histoire qui se complète et qui se complexifie. Et euh, le principe de ce livre est très simple, c'est-à-dire on l'a voulu comme euh, un magazine de géographie, un peu comme un National Geographic, euh, quelque part, qui relate l'histoire euh, avec euh, cet, cet, cet empilage superpo, superposition de destination et où il euh, y a toujours un forward un texte par une personne qui est reliée au projet tel que euh, Raymond Dasmalasovskas comme je disais ou Maria Talia Caras avec qui j'avais fait la première étape à Athènes euh, après Eric Lacasa et euh, dans le troisième livre, le troisième livre est celui, le, le livre du Mudam et le troisième livre et donc là dedans euh, on s'est pas mal penché sur euh, les techniques d'enregistrement, sur comment on enregistre un port, comment on écoute quand on arrive quelque part qu'on ne connaît pas, euh, comment on trouve notre place dans des situations aussi qui ne qui sont pas culturellement euh, les nôtres et là dedans Eric Lacasa et moi avons une très belle conversation qui relate plein de moments intéressants du projet et bien sûr dans dans tout ça il y a les photos et les collages d'Alexandre Guerquinget mon ami photographe et euh, super euh euh, manipulateur d'images et, euh, et donc euh, vraiment une très belle proposition de collage de photos qu'il a faites avec nous euh, à la chambre pendant qu'on a enregistré et d'autres éléments qui sont présents dans l'exposition donc les bronzes, les marbres, les instruments euh, mes mains, tout se retrouve un peu euh, récupéré par l'univers de Alex ainsi que les photos d'Eric de aussi euh, sur, cette, euh, sur ce livre et retravaillé et c'est esthétiquement une proposition que j'adore, ce troisième volet et très abouti pour moi et je suis très content qu'aujourd'hui ce soit son premier jour.